Merci à notre ministre de l'Intérieur d'être là et de partager avec nous ses vues. Vous avez décidé le 30 octobre dernier de créer un méga-fichier, TES dans lequel vous mettez les empreintes digitales et les photos de l'ensemble de Français, c'est-à-dire des dizaines de millions de personnes. Est-ce que vous ne pensez pas que cette, ce décret est en... Euh, en violation des décrets et régulations que l'Union européenne a adaptées des protections de données où la proportionnalité, la nécessité et les critères essentiels. Et pour lutter contre la fraude, il y a des solutions plus simples, comme l'ont souligné mes collègues, comme la puce qu'on insère dans la carte d'identité. Est-ce que cette question-là vous l'avez euh, examiné et enfin je voudrais dire que comme française je suis mal à l'aise toute proportion gardée que euh, Erdogan puisse invoquer l'état d'exception française pour justifier euh, l'état d'exception turque et je voudrais aussi avoir votre commentaire là-dessus pour ce qui concerne la question de Mme Joly sur euh, euh, le fichier test. Bon. Je veux là aussi être précis. Euh, d'abord, euh, vous dites que euh, tout ça, ce n'est pas conforme euh, au droit euh, euh, européen. Euh, bon, d'abord, ce fichier, il existe déjà. Ce n'est pas un fichier concret. Il y a deux fichiers aujourd'hui. Il y a un fichier test qui concerne. Euh, 30 millions de Français, puisqu'il permet de faire des passeports biométriques. Nous avons un fichier, qui est le fichier euh, national de gestion, qui comporte déjà les empreintes biométriques de 60 millions de Français. C'est un fichier qui n'est pas un fichier euh, numérisé, qui est un fichier papier, dont les conditions d'accès ont une moindre traçabilité que le fichier test. Sur le fichier test, la Cour de justice de l'Union européenne a eu déjà à se euh, prononcer... Euh, en avril 2015, sur la carte nationale euh, d'identité, et la CNIL, comme le Conseil d'État, euh, ont eu à examiner euh, le décret que j'ai proposé euh, permettant d'utiliser le fichier test, déjà utilisé pour les passeports, pour les cartes nationales d'identité. Et si la Commission nationale informatique et liberté a émis un certain nombre d'interrogations ou formulé un certain nombre de... Euh, à aucun moment, il n'a été dit que la voie juridique que nous avions choisie, n'était pas conforme à ce qu'était le droit, et à aucun moment non plus il n'a été dit que ce que nous avons fait remettait en cause les principes constitutionnels ou les principes conventionnels. Nous avons eu un quitus juridique sur, ce point de vue, sur, sur la démarche que nous avons engagée. En revanche, ce que la CNIL a dit, c'est qu'un débat parlementaire aurait été souhaitable compte tenu de l'importance du sujet. Nous l'avons nous-mêmes souhaité, il a eu lieu, et il se poursuivra compte tenu des demandes que j'ai faites à l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en France et par ailleurs euh, la CNIL a également dit que euh, comme il n'était pas possible euh, de procéder euh, dans le fichier à l'identification d'une personne à partir de ces données biométriques, mais au contraire, de revenir aux données biométriques à partir d'une identité d'une personne, il fallait que l'on garantisse que la réversibilité du dispositif ne serait pas possible, de telle sorte à ce que la protection des données soit absolue. J'ai demandé des investigations supplémentaires aux agences spécialisés Française, dont c'est le rôle que de donner toute garantie sur ce sujet. Et j'ai indiqué que je rendrai publiques ces enquêtes de telle sorte à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la volonté qui est la nôtre d'améliorer la sécurité des titres d'identité sans remettre en cause les libertés individuelles. Vous me posez enfin une question comme euh, l'un de vos collègues me l'a posé sur la présence d'une puce. Nous n'avons pas fait le choix de la présence d'une puce pour sécuriser les documents, mais plutôt le choix d'une base pour une raison très simple, c'est que si vous perdez la carte dans laquelle il y a une puce, il faut refaire toutes les formalités et que dans l'objectif qui était le nôtre, il y avait la possibilité donnée aux Français de renouveler immédiatement leur titre sans avoir à refaire toutes les formalités dans un souci de simplification, ce qui n'est pas possible dès lors qu'il y a une puce dans le document, parce que quand la puce est dans la carte d'identité et que vous la perdez, vous êtes obligé de refaire toute la démarche, donc il y avait un objectif de simplification qui nous a conduit à faire ce choix et j'ai eu l'occasion devant, devant le Parlement français de euh, donner toutes les informations sur cette question.